assis confortablement, on étire un bras et on s'étire en opposition respirez et dans l'expiration on remonte inspirez, levez un bras et expirez, allez, vers le côté opposé inspirez, restez expirez, on remonte on reprend, étirez bien le bras en inspirant et dans l'expiration étirez-vous sur le côté remplissez-vous d'air et remontez encore une fois on inspire Expire, on s'étire Inspirez, restez et expirez, remontez. Dernière fois, prenez le temps de bien inspirer et expirez en douceur. Remontez en revenant bien étiré droit. Gardez le bras étendu, gardez le bras droit et allongez les doigts et remontez. Joignez vos mains en prière, inspirez, expirez, tournez le buste en ouvrant les bras en T. Inspirez pour revenir au centre et joindre les mains. Expirez, on va tourner le buste de l'autre côté et on ramène les mains jointes au centre. Expirez pour tourner votre buste. Inspirez pour ramener les mains et revenir au centre. Expirez pour tourner de l'autre côté et inspirez pour ramener les mains au centre. Allongez bien la colonne et gardez bien votre corps centré, votre tête juste au-dessus de votre pubis. Évitez de tourner vraiment la tête mais allez chercher plutôt à amener le nombril vers le côté ainsi que le sternum et la poitrine. Pensez à bien respirer. Ouvrez bien les bras. Grandissez-vous. On va maintenant étirer les poignets en poussant la paume de main vers l'avant, les doigts vers le plancher et on va vraiment amener les doigts vers soi et pousser la paume de main, on change, on garde bien les épaules basses, on pousse la paume de main et on dirige bien les doigts vers le plancher, pensez à bien respirer et à dégager votre épaule, Good. secouez les poignets, détendez vos doigts, relâchez le tout et on va faire comme des vagues et ouvrir et fermer de façon rapide les doigts de l'intérieur à l'extérieur, secouez à nouveau. Cette fois-ci, on fait des vagues. On enroule les doigts de l'intérieur, de la paume de la main vers l'extérieur. Faites un mouvement fluide pour détendre les poignets, les doigts. La détente peut aller jusqu'au coude. Ça fait travailler, mais ça délie et ça retrouve la mobilité souvent un petit peu crispée par les touches de l'ordinateur. Et n'oubliez pas de respirer. Secouez vos poignets. Et relâchez. On va tendre une jambe et placer bien l'autre pied proche de l'aine de cette jambe. Grandissez-vous et on va aller se tourner vers la jambe tendue et tout doucement enrouler sa colonne, détendre sa tête et ses épaules en direction de la jambe tendue. Ce n'est pas obligatoire d'avoir la main sur la cheville mais on déroule tout doucement la colonne. On comprend son temps, on enroule la colonne, on relâche la tête et les épaules. Respirez, et déroulez tout doucement votre colonne, une vertèbre à la fois. On va à nouveau s'enrouler, mais cette fois-ci, on va rester. Placez une main sur la cheville ou sur le pied, et étirez le bras vers l'ouverture, vers le ciel. Tournez bien la poitrine et le buste vers le ciel. Respirez profondément, et ramenez au centre, complètement. Relâchez votre tête. Et déroulez tout doucement la colonne, une vertèbre à la fois. Et on va aller faire ça de l'autre côté. On allonge la jambe, on place le pied sur l'aine de cette jambe. On se tourne vers la jambe tendue et on enroule la colonne vertébrale en relâchant bien la tête et les épaules. Respirez et déroulez tout doucement une vertèbre à la fois. Autograndissez-vous. Enroulez le menton vers la poitrine, la poitrine vers le nombril. La tête se relâche en direction des genoux. Et on déroule tout doucement une vertèbre à la fois. On le refait. Pensez à bien respirer. Et cette fois-ci, allez étirer le bras vers le ciel et tourner vers le plafond. Pensez à bien respirer, à ouvrir bien les côtes et à diriger le sternum vers le ciel. On relâche tout au centre. On laisse tomber la tête et les épaules. Respirez. Et tout doucement, remonter en déroulant votre colonne vertébrale. Vous pouvez ramener vos deux pieds en position de tailleur. Et enrouler complètement la tête vers l'avant. Laissez votre tête s'alourdir, vos épaules s'alourdir remontez tout doucement. J'espère que vous avez apprécié cette séance courte d'étirement et je vous propose de vous abonner à ma chaîne pour découvrir la prochaine séance d'étirement sur le dos. Merci et à bientôt